Ok, donc là on va ouvrir une de mes vidéos YouTube et constater ensemble qu'on ne voit pas les dislikes ici. Ce qu'on va donc faire, c'est télécharger et faire installer l'extension Chrome Return YouTube Dislike. Voilà. Une fois que c'est fait, on va juste retourner sur notre YouTube puis l'actualiser. Et voilà, voilà, les dislikes sont de nouveau affichés. Ce sera donc tout pour cette fois, c'était Mighty Fake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'as bon à la chaîne. Bye